Nous te remercions premièrement parce que tu nous donnes la grâce, la grâce de prier, la grâce de nous connecter à toi, la grâce de désirer même euh, la restauration. Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde, je viens te confier toute personne qui va se connecter à ce lavage. Seigneur, je demande que tu puisses ouvrir leurs esprits. Je demande, Père saint que tu puisses leur montrer le chemin. Je viens couvrir cet espace du sang de Jésus et je reçois ainsi. La paix, l'ouverture des portes pour ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon, tu, tu, tu peux déposer ta bougie. Si ça peut tenir, tu la déposes. Non. Ma chérie, viens un peu. Viens, toi qui as la cuisine là. Il y a du sel là-bas sur la table, sur le coin. Pardon, prends, tu viens avec. Oui. Ok. Ok. Voici. Viens prendre, tu vas lui donner la balle. Je viens isoler cet espace de tout mauvais esprit. Tout soit la distance. Tiens. Donne-lui, tu vas mettre aussi autour de toi. Je ferme tout, euh, tout accès que l'ennemi a ou tout accès qu'il a eu à vous. Et je reçois ainsi la protection divine. Papa Yahweh, je demande que ta main puissante puisse être présente parmi tes enfants ici pour délivrer, pour libérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que nous allons faire, vous avez déjà noté ce que vous désirez. Maintenant, euh, vous allez mettre ceux qui ont déjà préparé leur bain. Vous allez mettre vos pieds dans le bain que vous avez devant vous. Donc vous mettez les pieds dedans. Pourquoi est-ce qu'on fait juste les pieds? La Bible dit euh, quand Jésus devait, quand il devait, euh, le dernier euh, lavage, le dernier repas qu'il a fait avec ses. Euh, avec ses, ses, ses, ses disciples, il a lavé leurs pieds. Et il a dit, si je ne lave pas vos pieds, vous n'avez pas part en moi. Et puis il a dit, quand tu laves déjà tes pieds, ça veut dire que tout le reste de ton corps est purifié. C'est ça que parfois, on peut prendre votre aura par les pieds. Parfois, euh, il y a des endroits que tu arrives, on, dit, on a mis quelque chose au sol, tu piétines. Dès que ton pied touche la chose, tout ton corps est affecté. Donc, je veux que vous sachiez que les pieds, c'est aussi un accès que l'ennemi peut avoir. Ou bien Dieu, Dieu ou l'ennemi, à vous. Voilà. Donc, je vais lire le psaume 35. Je voudrais que vous répétiez ce psaume avec moi. Après, on va prendre le psaume 51. Donc, le psaume 35... Vous allez juste répéter et en commençant, mettez votre foi dans ce que vous allez dire. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme je suis ton salut. Dis Qu'ils soient honteux, Qu honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils Qu reculent et rougissent, Qu reculent et rougissent. Ceux, qui ma perte. ceux qui méditent ma perte, moi, tu dis ton nom, moi, moi Jocelyne Dieu, je, je, me de toute je me libère de toute malédiction familiale, que tous mes ennemis soient emportés, comme la balle par le vent, que l'ange de l'éternel les chasse. Que, chers, que, leur, route que leur route soit ténébreuse et glissante. Je déclare sur ma vie, sur ma vie que tout filet qu'on a creusé pour moi, que tout, filet qu a tout pour piège qu'on a tendu pour moi, tendu pour je moi, me sors de là au nom -puissant, puissant de Jésus. Père, par ce, ce lavage, je viens enlever, je viens enlever tout talisman qui a été enterré dans mon village. Qui a été enterré dans Paternelle ou, paternelle ou maternelle, contre ma vie. Contre ma vie. Je, me sors de toute commune, Je me sors de toute fausse commune dans laquelle on a mis les membres de ma famille et moi-même. Je, Je me sors de tout piège commun, de toute maison dans laquelle on nous a enfermés. Je me libère de tout mari spirituel, toute Je femme spirituelle de, pour les hommes. Tout Je divorce d'avec vous au nom de Jésus. Je divorce avec vous, au nom de Jésus. Par ce lavage, Par ce lavage je, viens purifier, je viens me purifier. Et je commande la vengeance, commande la vengeance divine, divine sur, sur, tous mes mes sur tous mes ennemis. Que la ruine atteigne mes ennemis à l'improviste. Qu'ils qu soient pris dans leur propre filet qui m'ont tendu. Qu'ils qui qu tombent et qu'ils périssent. Qu et, qu périssent. Et, je me et je me réjouirai. Je viens me délivrer de tout malheur. Je je viens, me sur tout je viens me justifier sur tout tribunal où on m'a accusé. accusé. Tout langage malsain, malsain qu'on a, qu a adressé à mon égard, je viens, je viens l'effacer. Toute accusation qui parle contre moi Toute qui parle contre dans les tribunaux, tribunaux. tribunaux. célestes, Terrestre, terrestre sous-marin, souterrain, sous sous je déclare que je suis justifié par le sang de Jésus. Je reçois ma liberté. Amen. Amen. Somme 51. Éternel, Éternel, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Lave-moi complètement de mon iniquité. Complètement je me lave, je lave mes enfants, toute personne je que vous avez associée, allez y parler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Papa Yahweh, Papa Yahweh selon, ta selon ta miséricorde, efface mes transgressions. transgressions Lave-moi complètement. Lave-moi complètement. Purifie-moi de tout péché. péché. J'ai péché contre toi Seigneur. J'en reçois l'absolution. Éternel, Éternel des armées, je sais que tu seras juste dans ta sentence. J'ai été conçu dans, dans le péché, mais tu veux que la vérité soit dans mon cœur. Père, je t'ouvre ce cœur aujourd'hui. Aujourd Fais pénétrer la sagesse en moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige Annonce-moi l'allégresse Seigneur Détourne ton regard de mes péchés Oh Dieu crée en moi un cœur pur Renouvelle en moi un cœur disposé Ne me rejette pas Seigneur Rends-moi la joie de ton salut Je restaure mes os je restaure, Je restaure mes finances Je restaure, mes Je, restaure puissance. Puissance. Je restaure ma puissance Tout ce qui m'a été volé dans mon enfance Toute tout étoile, mon étoile tout qui m'a été volée dans mon berceau Toute même maléfique qui m'a mie mie maléfique qui porté tout dans mon enfance Toute puissance qu'on m'a retirée de mon dos De ma tête Je me restaure au nom puissant de Jésus Je restaure ma beauté par la puissance divine J'attire à moi des quatre, coins de la terre, Des quatre coins de la terre. Ce qui m'appartient. Éternel, fortifie-moi. Fortifie Dieu d'amour, de, de, de bonté, de miséricorde. Je sais que j'ai été accepté. Je, Je, Je sais que ma prière a été entendue. Au nom de Jésus-Christ. Jésus Amen. Amen. Bon, euh, on va continuer sur Zoom. J'ai juste partager une partie avec vous sur Facebook. On va continuer sur Zoom.